Salut tout le monde, c'est Hugo. Ouais, neige, alors qu'on est en plein été. <rire> alors, il faut savoir que je vais je vais jouer en lit. Bon, pas, mal, pas pour ce gameplay au moins, mais au moins faire le mode histoire en attendant. Bon, hein. Et voilà, j'ai terminé le jeu. Allez, merci d'avoir regardé. Il était une fois, Mario et Dode ils sont très heureux d'avoir reconstruit le château de Biche. Ça n'a pas été facile, mais le château est en fin de On n'aura jamais pu y arriver sans vous. Contre-maître deck la princesse Biche va être ravie. Hein Qui a laissé traîner la fusée de réinstallation C'est pas moi, contre-maître Je vous prie que c'est. Oh You're operating <rire> <rire> oh shit <rire> Il y a le qu'est-ce qu'il peut me dire le chien Ouf, ouf, ouf Ouh, il est passé le bouton On peut plus sauter dessus <rire> Ah le chat je pense que je vais le doubler comme ça en vrai. Ouais. Je n'arrive pas à y croire, le château de la princesse Peach. On va devoir tout refaire. Mais comment va-t-on ici y y prendre On a utilisé tout notre budget, il ne reste plus une seule pièce. C'est la cata. C'est quoi ces deux partie Laissez-moi faire et je m'en occupe. C'est presque euh, la même chose. à part l'autre qui est genre laissez-moi faire, en fait pas, ben, c'est mon métier. Hein. Je suis euh, de poitou Charente, je sais comment ça marche, les murs, etc. J'ai des ouvriers euh, portugais, je sais comment ça marche, et tout. Voilà, je m'en occupe c'est genre euh, le héros quoi. Vas-y, je vais faire, je m'en occupe. Mais bien sûr <rire> Pourquoi n'y je pas pensé plus tôt Tu peux aller chercher des pièces pour financer notre chantier. Avec ton aide, on va faire un château grandiose, plus éplouissant, encore que le pré précédent. J'étais pas en train d'espionner ou quoi que soit, mais j'ai entendu ta conversation avec la contre -maître. Heureusement que nous avons reçu toutes ces missions des quatre coins du monde on devrait pouvoir gagner pas mal de pièces. Je sais pourquoi, mais j'ai très peur que je fasse Yota. Hum, mmh. ces pièces vont nous servir à construire l'étoile noire, Luc. Et oui, je suis un shit, voyons. Un shit, sa mère. Bah, apporte la beu. Je me sens beaucoup moins stressé depuis que je sais que c'est toi et toi seul qui va financer tous les travaux. Bien, alors Terrain en pente. Difficulté, une étoile. Ça va, c'est simple. Du coup, j'imagine que je, je vais avoir que ce skin-là de Mario, j'ai pas... <rire> wow, ça, c'est mon premier réflexe. Quand il y a un canon, comme ça. Oh. En vrai, s'il si y avait Roblox euh, ajouté dans ce mode, je pense qu'il aurait fait... <rire> je l'ai pas fait, <rire> Ouf Bon, de toute façon, c'est le premier, il hein, faut se le dire. Mario, te revoilà <rire> Avec des bonnes nouvelles, j'espère. <rire> non Quel con Je pense que le jeu, il avait vraiment prévu déjà de base que... Il fallait que j'aie les... <rire> voilà, il fallait que j'aie ça, quoi. Okay. Merde Merde <rire> Euh... Demandez-moi dans le chat si vous voulez West... ou dans le prochain épisode. Je suis un chat maintenant. Je suis une personne de la Chapane Espoir. Bonjour. Non Heureusement que j'avais un chat de plus. Les chats en 9 vies, évidemment. Merde Ouais Mon Mario préféré. Youpi. Merde. Trop bien J'ai même pas fait l'escore. Bah, attends, pas le temps de chômer T'en as d'autres déconseils, conseils, toi, Tu peux passer d'une... Tu peux passer d'une page à l'autre de la liste des missions avec L et R sur Y, appuie Mais une nouvelle mission, tu veux voir J'ai une idée, je vais garder au moins que j'arrive à 800. Comme ça, je pourrais acheter les deux, comme ça. On pourra pas me dire, est-ce que t'es plutôt gauche ou droite Ah, attends, je crois que j'ai une idée. Mais non, mais quel... Non la chaussure. Oh. Je ah attends, je crois que je sais. Mais non, mais pas comme ça, espèce de pauvre Bonjour tout le monde. Bon, je vous explique. J'ai terminé le mode histoire. Voilà. Bah, du coup, je vais faire le mode euh, en ligne. On va faire du mini golf. ouais J'ai pris tout parce que comme ça, je peux faire Yoda. <rire> Donc on prend le compas. Ok. Bon, ça va. C'est assez simple. Swing à la une. Voilà, deux, Et en la 3. Ah, quoi que. Voilà. Oh. Ok. Ah ouais. Ok, c'est pour m'amener là. Ok. C'est pour me l'avoir à ramener. Merci. Et hop, j'ai gagné un pote. Bon, bah, ce niveau était sympa. Beaucoup d'idées. et euh, Super intéressant. Il mérite son cœur. En tout cas, bien joué à toi. Euh, Lupe. Lup. lac. Lupe lac, ouais. Mario va au camping. <rire> Ça m'en rappelle les, les jeux euh, gratuits euh, sur Mario qui va chercher son, euh, son lait. Ok, je m'en fous, je prends la pièce. Mais il est collé sur euh, le plafond là. Oh bah non, il est coincé comme un trou du cul là. Ah putain, je l'ai vraiment coincé comme un blaireau. Bon, je vais le refaire parce que... Euh, parce qu'on s'attendait pas du tout qu'il soit coincé comme ça. <musique> Le bloque pas ici. Oh yes. Oui. Vite. Non, sort de ce truc. Bon, enfin réussi. Je mettrai quand même l'étoile. Mais bon, le problème c'est que le boss quand il est bloqué dans le coin là, il est, est impossible. Ça, ça j'ai juste envie de le prendre, juste pour voir. Juste pour rigoler. <rire> je je m'attendais tellement <rire> Le mec, il l'a tout prévu. Quel salaud. Voilà Je pensais pas que ça allait être si dur que ça, mais en vrai, euh, si tu sais bien faire les strates, hein, pour gagner, bah tu peux trouver un bon speedrun. C'était cool. Choisis ton propre aventure. Bon, on va faire ça. Ouais, bon, les coupas, c'est encore mieux. Ça va gagner du temps. Mais voilà, bon, les bombes hein. OH SHIT Très bien, pas les bombes. <rire> non si, je vais faire avec les bombes pour euh, rajouter un peu plus de charge. Ok. What du coup, souris, abeille. C'est con quand même que le mec a fait ça, et, euh, il propose plusieurs aventures mais le problème c'est que il euh, n'y a pas grand chose à faire parce qu'il y en a une qui va être merdique pas à l'autre. Est-ce que j'ai fait un petit speedrun En vrai, si j'ai réussi le speedrun, je suis content. Ouais Oui, j'y circuit. Hmm. Oh oh oh 3, 2, 1. Il y a un peu marqué go, là, à gauche. <rire> 10 secondes, go, go, go. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh. Ok, parfait. Comment veux-tu que je passe tout ce bordel Mais c'est les gars durs ici. Il faut prendre une seconde pour se mettre sur la plateforme en gris. Et ensuite sauter trop loin. Ah Je pense que je sais quand il faut faire. Ok. On va réussir Eh ben putain oh. oh une map spécialement coaster Intéressant allons voir ça. Ok. Là c'est moi qui a foiré. Ça va, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple, mais. Par là, c'est euh, quand même bien trouvé. J'appuie sur.. J'appuie sur le sous. Non, j'ai oublié de sauter. Bon, bon bah voilà, hein, c'était le dernier que je voulais faire, hein, écoutez. Hein. Donc sur ce, euh, bonne vacances et amusez-vous bien.